Je m'appelle Emmanuel Pidou, je suis directeur des affaires culturelles de la ville de Colomiers. C'est une ville de 40 000 habitants à l'ouest de Toulouse, euh, qui a une volonté politique assez affirmée de, de développer des projets internationaux. Et dans ce volet international, euh, le souhait euh, de développer aussi des, des connexions, évidemment euh, sur un territoire un peu plus réduit, mais déjà très large, qu'est l'Europe. C'est dans ce cadre-là que, euh, depuis quelques années, on a développé euh, des partenariats, des différentes formes de, de coopération euh, avec d'autres pays, d'autres structures, et euh, ce qui a mené, donc en 2016, à tout un travail préparatoire euh, d'environ un an de recherche de partenaires, d'essayer de savoir ce que nous, on souhaitait faire euh, en termes de de développement de projets à l'international euh, qui m'a permis de rencontrer pas mal de, de structures en France et à l'étranger, et notamment une structure qui était très proche de nous puisque à quelques kilomètres à Toulouse, Cricao, qui, était, euh, enfin, qui est aujourd'hui le, le chef de file de ce projet Collab Quarter qu'on qu a mené pendant deux ans. Voilà, ce projet, euh, il a essayé de modéliser euh, un format de, de développement local. Finalement, ça, c'est pas nouveau. Ce qui était un peu plus innovant, peut être, c'était de, de travailler sur l'échelle du quartier. D'où le nom Collab Quarter, comment créer de la collaboration et, et de la coopération à l'échelle d'un quartier, parce qu'il nous semblait que c'était euh, l'espace de vie, l'espace du quotidien des habitants et qu'on souhaitait que ça parte vraiment de ceux qui vivent la ville euh, et qui, demain, peut-être par ce modeste projet pourrait participer à, à la fabriquer, à la faire. Euh, C'était en tout cas l'intention qu'on a, qu a eue et l'expérience et l'expérimentation qu'on a menée pendant euh, plus de deux ans. Voilà. Cette, euh, cet objectif-là de développement local, social, culturel et même euh, économique, il n'est pas du tout étranger à ce que peut faire euh, une commune. Euh, C'est pour ça que pour nous, euh, ça a rapidement euh, connecté, ça a rapidement matché avec, euh, avec ce projet-là. Ça avait déjà beaucoup de sens. Euh, en revanche, ce qui était très nouveau, c'était de travailler euh, avec d'autres structures en France et à l'étranger qui n'avaient pas forcément la même taille, les mêmes objectifs, qui n'avaient pas forcément les mêmes contraintes ni les mêmes ressources que nous. Et euh, sans parler qu'ils en avaient plus ou qu'ils en avaient moins, parce que ce pas du tout ça l'enjeu, mais plutôt de se dire comment euh, le croisement de ces différents profils amène des regards différents, des approches différentes et donc du coup, des formes d'interconnaissance, euh, d'expériences croisées qui permettent à la fin pour chacun et pour tous euh, d'en tirer euh, des connaissances et puis des, peut être des nouvelles façons de faire. Voilà, donc pour, euh, pour une institution comme la nôtre, une collectivité euh, territoriale, je pense que c'est extrêmement précieux de participer à un projet européen, comme celui-ci, mais, mais comme d'autres aussi, parce que ça nous, euh, ça nous secoue un peu, ça oblige à, à repenser nos modes d'action, qui sont euh, habituellement un peu descendant, parce qu'il y a une volonté politique, et c'est logique. Il y a des élus qui sont là pour prendre les décisions et, et des agents qui sont là pour les mettre en œuvre. Là, on est sur des modes un peu plus horizontaux, euh, qui sont très concertés. Et donc, ça ne, ça ne peut qu'enrichir euh, l'action publique de participer à ce type de projet.